chéri mon cœur, mon amour, c'est pas comment t'appeler dans ma tête, c'est confus qu Ce qui est suc, ce que je désire, c'est toi, celle que je désire. Puisque tout dans ce monde, c'est monde, c'est magnifique, c'est monde, tu peux flot, c'est monde, y'a tellement de goûts, on trouve ce dont on a besoin. C'est monde, j'ai besoin que de toi. parce seul toi, peut me sentir sombre Sans toi, c'est pas ce que je ferais, j'irais peut-être me suicider. Là, ça dépend ce que tu vas décider. Écoute, tu veux pas le karma de ma mort, ta conscience. Mais je veux que tu sois consciente, ce que tu fais, ce que tu dis, comment tu réagis. Là j'pense qu'il est temps d'agir I don't wanna tell you to go away from me My heart breaks when you are not with me You'll do your best for me And become the best for me I, I, I, I. Your doubts lead to disappointment When you're building a relationship you From me, my heart breaks when you are not with me. Je m'en sors à l'unité de mon sort Je meurs d'amour peut-être sans humour Mais j'y crois tout en moi et puis comme l'eau, l'assure Je suis prêt à assurer notre avenir Un avenir trop clean sans Ni Rage donc je m'engage J'aurai je ma logique, s'il le faux Pour t'éprouver à quel point mon amour pour toi est si fort À quel point tu me tiens à cœur Je te tout puisque tout ma vie prend si tu veux Dépend que toi, j'aime moi sur le désir Mais là je m'attape si je pense qu'il est déjà trop tard I love you so much Je t'aime plus que du dans Titanic. Tu n'as pas besoin d'être chouette et moi Roméo. Pour comparer qu dans quelque moment, on pourrait si fort qu'à ce fallait choisir entre ta vie et la mienne, Je choisirai la mienne parce que ma vie c'est toi. C'est toi. Toi. Toi. Toi, toi. Ma vie c'est toi. C'est toi. Ma vie c'est toi, bébé. C'est toi. Ma vie c'est toi. C'est toi. Ma vie c'est toi, bébé. C'est toi. Ma vie c'est toi.